Salut Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui petite intervention sur un nid de frelons asiatique. Je suis chez Opel, concessionnaire Opel Peut-être m'acheter une voiture Non, je rigole Voilà, donc en fait je viens pour un, un nid de frelons Donc c'est des gens qui sont ici, c'est le garage Où ils font la pause, où ils viennent fumer la cigarette Et ils ont vu un nid de frelons Juste là Mais ce nid de frelons, ils l'ont détruit plusieurs fois Une fois ils l'ont brûlé une fois ils ont mis de la bombe et du coup il ben, n'y a plus de frelons mais les frelons, qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont réinstallés ailleurs et je vais vous montrer où ils se sont réinstallés vous voyez le petit cabanon là-bas ils se sont installés là-bas donc vous voyez quand vous traitez à la bombe ou que vous essayez de le brûler déjà vous prenez un risque de vous faire piquer et ça ne marche pas ça marche pas du tout puisque les frelons, au bout d'un moment bien sûr, ils reviennent pas au même endroit ils vont changer d'endroit, ils vont s'en installer ailleurs et là je vais vous montrer Donc, on est dans le local alors je sais pas si vous allez le voir à travers la vitre, mais il est là dedans on va essayer de passer le bras ici il est tout au fond hop là, bien qu'arrivé, j'ai eu chaud allez, je m'habille et on va attaquer ce gros nid Allez c'est parti pour le combat Un nid de frelons Chez le concessionnaire Opel Et je vous dis il est pas petit Ça annonce un gros combat Regardez-moi comment c'est magnifique Regardez-moi le tambour d'une machine à laver voilà la taille regardez en train de travailler vous voyez comment la couleur de, du nid est marron foncé ça, ça veut dire que c'est des morceaux de nid qui viennent juste d'agrandir donc qu'est-ce qu'ils font Ils font des bulles d'air et ces bulles d'air, ils rajoutent des bulles d'air c'est pour l'isolation puisqu'on commence à être au mois d'octobre donc le, les nuits sont fraîches hein. même s'ils sont dans un local et que c'est quand même plutôt bon dans le local par rapport à un nid extérieur. Hein. Bon, -ce m vu je pense qu'il y a quelques-uns qui m'ont repéré un peu. Donc on voit l'ouverture principale juste là. L'attache au niveau du plafond, au niveau du mur aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter l'intérieur. Donc là je vais mettre un peu plus de poudre que d'habitude puisqu'en fait, euh, on est dans le concessionnaire au niveau du parking donc il y a des gens qui risquent de sortir euh, la porte est cassée donc euh, vous voyez en plus on a un entrepôt juste à côté là juste là, une rue où les gens ils marchent donc il faut essayer d'en tuer un maximum Alors je, je mets des petits coups manière de viser un peu partout On va attendre un petit peu Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce nid Vous le trouvez pas magnifique Dites-moi le dans, dans les commentaires On va essayer de, de l'ouvrir pour voir à peu près combien il y a de galettes On va juste attendre un peu que que l'intérieur euh, soit bien touché donc du coup il y a du monde qui va arriver, regardez ça pas mal de monde qui vient je sais pas si je vous ouvre la porte du coup il ben, y en a qui sortent par la vitre mais elle est fermée la vitre pas bon, le petit frelon, c'est fermé allez on va essayer d'ouvrir un peu de voir le nombre de galettes qu'il y a. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 galettes. Je vous dis pas le mode qui a hein. bon les bébés je vais vous laisser sur ce nuit traité. Voilà, comme d'habitude, un petit pouce bleu, soutenez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les DD. Bisous bisous.